Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Cash sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit des hauts elfes. Alors il y a énormément de choses et de polémiques concernant les hauts elfes et ce depuis longtemps, on y reviendra après. Aujourd'hui on va faire un petit point. Alors bien sûr j'ai deux vidéos qui concernent les hauts elfes, la généalogie sur les hauts elfes et la vidéo sur Valyra et les hauts elfes elles seront beaucoup plus longues et détaillées, en tout cas je l'espère <rire> et euh, aujourd'hui pourquoi du coup je fais une vidéo de debunkage sur les hauts elfes car de nouveau le débat, la polémique enfle sur les hauts elfes tout simplement euh, avec un leak de Shadowlands où les elfes de sang auraient une possibilité de personnalisation, c'est à dire de pouvoir mettre des yeux bleus des yeux bleus qui sont généralement un signe distinctif des aux elfes et c'est pourquoi euh, et bien suite à cette polémique j'ai eu l'occasion de voir que ce soit sur facebook euh, reddit les forums que ce soit français ou anglais j'ai eu l'occasion de voir énormément euh, de euh, d'incompréhension de méconnaissance et d'idées reçues sur le sujet et ça me tient énormément à cœur. donc on va faire un petit rappel historique entre les différences entre elfes de sang et euh, aux elfes Sinon bien sûr les deux vidéos que j'ai citées vont vous aider euh, plus en détail mais en l'occurrence l'histoire des hauts elfes ce sont tout simplement des anciens elfes de la nuit qui se sont euh, exilés suite, et eh bien, enfin qui ont été forcés à l'exil par Malfurion et Tyrande puisqu'ils ne respectaient pas les préceptes des elfes de la nuit en Kalimdor à savoir arrêter d'utiliser euh, l'énergie euh, des arcanes et les hauts elfes. Enfin donc les, à l'époque les bien-nés elfes de la Nuit voulaient continuer à garder leurs rites et coutumes d'utilisation de la magie arcanique. Ce qui fait qu'ils ont été dégagés, exilés de la, de la civilisation donc elfes de la Nuit. Ils ont dû partir vers l'Est et euh, ils ont eu de grandes aventures jusqu'à trouver enfin un endroit où ils pouvaient utiliser la magie arcanique sans problème, c'est... Enfin, c'est ce que vous voyez en, en fond c'est à dire talasse. les hauts elfes ont changé au niveau de leur apparence euh, au lieu d'être de, des anciens elfes de la nuit violets, etc avec des yeux de différentes couleurs et eh bien les hauts elfes sont devenus les elfes du soleil entre guillemets avec une peau assez euh, blanche et des yeux bleus symbole de cette utilisation de la magie arcanique en se servant du Puits de soleil l'un des endroits les plus puissants en termes magiques du monde de Warcraft et du coup eh bien les hauts elfes avaient la couleur des yeux bleus mais ça euh, ça a été chamboulé à Warcraft 3 vidéo spéciale sur Warcraft 3 bien entendu c'est tout simplement le moment où les euh, hauts elfes se sont fait décimer par le fléau et Arthas et c'est l'utilisation tout simplement du puits de soleil qui a été faite pour pouvoir eh bien, réanimer Keltuza'd, l'archiliche. et du coup Keltuza'd et eh bien euh, la, sa réanimation par le Puits de Soleil a euh, a jamais corrompu le Puits de Soleil. Ça a poussé justement ça a poussé les, euh, les, les hauts elfes à faire un choix alors juste avant je le rappelle bien sûr mais comme vous le voyez les elfes de sang c'est les yeux verts et les hauts elfes c'est les yeux bleus on y reviendra juste après donc le puits chargé, le puits de soleil chargé d'énergie nécromantique donc des, de la magie d'ombre euh, tue les survivants puisque malheureusement je vais y venir juste après les hauts elfes en fait sont directement liés au euh, puits de soleil alors vous allez me dire oui en gros pour utiliser la magie des arcanes euh, bah, ils ont besoin du puits de soleil non même pas parce que il n'y a pas forcément besoin euh, du puits de soleil pour pouvoir utiliser la magie des arcanes, hein, euh, le, je rappelle qu'il y a des, des failles telluriques, des courants en fait de magie qui euh, sont partout sur Azeroth et du coup eh bien, euh, il suffit par exemple de faire n'importe quel mage, que ce soit un humain ou n'importe quelle race, va utiliser, canaliser ses énergies des failles telluriques ou euh, des failles, euh, de différents courants euh, de la magie des arcanes pour pouvoir l'utiliser. Mais le puits de soleil, là où il est vraiment important pour les elfes, pour les hauts elfes, c'est tout simplement que leur corps et leurs coutumes et leur manière de vivre sont intrinsèquement liés au puits de soleil. C'est-à-dire que si les hauts elfes veulent se nourrir tout simplement, sans avoir de nourriture physique, eh bien il faut passer par de la magie. S'ils veulent construire, eh bien ils utilisent la magie. S'ils veulent s'habiller, ils utilisent la magie. S'ils veulent marcher dans la rue ou quoi que ce soit, les elfes utilisent la magie pour tout. Même façonner leur environnement. C'est tout simplement pour ça que par exemple les elfes de sang ont un euh, eh Kaltalas hein, qui n'était pas du tout comme ça dans Warcraft 2 pour, et dans Warcraft 3 C'est pour ça qu'elle ressemble à ça dans WoW avec des teintes assez euh, automnes pour aller on va dire au niveau du code couleur des elfes de sang Donc c'est vraiment, ils, avec la magie ils font tout, ils font tout, même le café Et du coup c'est pour ça que la magie est essentielle aux elfes et qu'il y a cette lien, ce lien très très fort au puits de soleil puisque toute leur civilisation se base sur cette utilisation de la magie ce qui fait que quand le puits de soleil est corrompu par les énergies nécromantiques et bien les elfes se voient en fait intrinsèquement corrompus petit à petit par la magie nécromantique et du coup kaltas euh, le prince des elfes de sang le leader des elfes de sang comme je vous en parlais avec l'utilisation de la magie va se dire bah il faut euh, il faut couper euh, il faut couper court à cette utilisation euh, qui devient euh, terrible et du coup ils vont détruire le puits de soleil et le puits de soleil va... Euh, malheureusement en fait les hauts elfes n'ont plus du puits de soleil pour pouvoir continuer à vivre comme ils le comme ils faisaient avant. Et ils vont à ce moment là s'appeler euh, sous un autre nom les elfes de sang en hommage aux disparus. Le truc c'est que sans l'utilisation de la magie comme je vous l'ai dit hein, ils en ont énormément besoin. Et eh bien il va falloir qu'ils trouvent euh, d'autres sources de magie pour pouvoir se nourrir, bâtir et autres. Et là l'absence du puits de soleil fait mal. C'est pour ça que c'est une soif de sang, une véritable addiction à la magie euh, est en train de, de, de, de détruire les elfes de l'intérieur. Et il y a déjà en fait à ce moment là une fluctuation entre elfes de sang et elfes. Puisque c'est là, c'est ce, ce moment là où il va déjà avoir une distinction entre elfes et elfes de sang. Puisque... Une partie des hauts elfes ont été, enfin, ont été euh, bloqués, en fait, étaient trop loin euh, de Keltalas et ont été séparés euh, de la nation mère, de la mère patrie, euh, par les morts vivants. Et du coup, eh bien, des hauts elfes se sont retrouvés bloqués au sud de Lordaeron, etc. Et euh, bah, on continuait à vivre comme ils pouvaient. Et généralement, en fait, plus vous étiez proche du puits de soleil, plus vous l'utilisiez à tort et à travers, et plus vous êtes, on va dire, bloqué par cette absence du puits de soleil. Donc en gros, des hauts elfes qui, par exemple, les forestiers, les patrouilleurs, qui vivent beaucoup plus loin de Kaltalas et du Puits de Soleil ont appris à vivre avec moins d'énergie arcanique. Donc eux sont moins touchés par cette soif de magie. Par contre, les citoyens de Silvermoon, donc l'une d'argent et euh, tous ceux qui étaient proches du Puits de Soleil, donc la haute noblesse, etc. Eux, ils le prennent en, enfin le, le contre-coup, ils le prennent en, en pleine tête. Hein. Donc c'est euh, très difficile à vivre. Et c'est justement cette soif de magie qui va s'avérer dévastatrice Puisque euh, en l'absence de cette... Euh, donc la plupart des citoyens de Silvermoon sont, euh, sont, sont difficilement... Enfin c'est une épreuve terrible qui attend tous les hauts elfes bien sûr Mais encore plus ceux qui avaient l'habitude euh, d'énormément consommer de la magie Et du coup l'addiction à la magie des elfes va euh, se faire sentir Elle va faire sombrer certains habitants, même pas mal euh, Devenant des camés, hein, devenant tout simplement des accros à la magie Des camélias de magie ce qu'on appelle les déshérités. Alors ce n'est pas une image de déshérité mais c'était la plus belle illustration qu'on puisse avoir qui représente un petit peu déshérité puisque c'est Valyra dans un comics. Euh, alors comment vont faire justement eh bien, ces nouveaux elfes enfin ces hauts elfes pour pouvoir survivre et en gros eh bien, Keltas ainsi que ses magistères vont commencer petit à petit au lieu d'utiliser juste la magie de la nature en fait la, la magie arcanique qui, se, qui est dans la nature et eh bien comme on l'a dit chaque créature d'Azeroth a une part de magie arcanique en elle, puisqu'elle vit sur une planète euh, qui abrite un titan, il y a euh, des courants de magie, etc., des failles telluriques. Donc, toute créature vivante a une part de magie arcanique en lui-même. Et le truc, c'est que les elfes de sang, comme dans l'intro de Burning Crusade, eh bien les elfes de sang, donc ceux qui suivent Keltas, ils sont tellement accro à la magie qu'ils vont commencer à siphonner des, euh, en fait, des créatures vivantes. Et ça, ça va, ça va déjà être. Une nouvelle barrière entre elf de sang et elf c'est à dire que les elfes de sang sont tellement accro à la magie qu'ils vont commencer à il va plus y avoir d'éthique on va dire dans leur manière de faire c'est on a besoin de magie euh, passe moi ça je m'en fiche je vais le siphonner ça va me permettre de, de tenir un petit peu et ensuite euh, on continuera et on va récupérer c'est vraiment une logique de camée, ça a toujours été la thématique des, des elfes de sang cette addiction à la magie et l'addiction tout court en fait euh, justifié par une addiction à la magie mais c'est l'addiction tout court le thème de l'addiction qui est très intéressant d'ailleurs et au final eh bien certains aux elfes justement ne veulent pas devenir des espèces de vampires de mana ils ne veulent pas vampiriser la magie d'êtres vivants et donc ils vont essayer de se contenter de, de se sustenter avec juste la magie environnante en fait et le problème c'est que ceux qui ont énormément consommé de magie mais bah, ils peuvent pas s'en peuvent pas s'en suffire en fait et du coup eh bien il va y avoir un, une nouvelle opération qui va arriver, c'est tout simplement Illidan et, Na et Dame Vache, qui lors, des périodes de la 3, lors de la période de la Troisième Guerre vont proposer à Keltas une option, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau puits de soleil qui pourrait euh, aider en fait, les elfes de Sang ou autre, à la place, eh bien ils pourraient se sustenter, pas en consommant euh, de, la de la magie par exemple d'être euh, un peu faible en, en arcane, mais au contraire, se servir d'une des forces les plus puissantes en termes de magie, à savoir les démons. Les démons, il y en a des milliers, des milliers, des millions, des milliards même. Du coup, eh bien, Illidan considère qu'avec euh, ça, eh bien, ils auront des cartouches en permanence, et ils ne souffriront plus jamais de problèmes de magie, et pourront utiliser euh, la magie euh, comme bon leur semble. Et du coup, eh bien, ça va devenir une espèce de source infinie pour les elfes de sang, et là encore, on va atteindre une nouvelle rupture entre Oelf et Elf de sang. Il y avait déjà les elfes de sang qui commençaient à siphonner des créatures vivantes, et ça... Ça leur a fait justement changer leur teint de peau qui est devenu plus sombre, avec une peau un peu plus rosée, euh, cuivrée. Et également les yeux qui sont passés en vert. Siphonner des énergies vivantes, eh bien, ça leur a déjà commencé à altérer leur, leur, leurs yeux. Et ça va empirer bien entendu avec, euh, avec les énergies gangrénées, donc les énergies des démons. Certains aux elfes restent malgré tout fidèles euh, des War 3 à l'Alliance comme une certaine Genala, euh, Genala Dim Spring. Donc ce sont des, des War 3 hein, alors que pourtant il y avait une campagne sur les elfes de sang et autres. Et eh bien il suffisait de faire la campagne du fléau pour voir que tous les elfes, elfes n'avaient pas suivi euh, Keltas euh, en Outre-Terre et n'étaient pas devenus des elfes de sang. On avait tout simplement eh bien, euh, donc certains aux elfes qui étaient encore en vie et qui se battaient. Encore pour l'Alliance, malgré euh, le départ de Keltas. Et ils vont lutter, donc c'est aux elfes, notamment également aussi Véreza Windrunner, donc Veriza course Coursevent, la sœur d'Aleria et Sylvanas, et eh bien ils vont lutter euh, contre leur soif de magie différemment. En fait, on n'étanche pas la soif comme le font les elfes de sang, c'est-à-dire, hop, là je me mets une dose et euh, j'attends deux jours à, avant d'avoir la sensation de manque et de m'en reprendre une. En fait, les hauts elfes eux vont agir différemment ils vont essayer de contrôler leur soif de magie c'est à dire qu'ils vont l'étancher par des moyens plus éthiques hein, encore une fois pas de, pas de siphonnage de créatures vivantes et sinon carrément se limiter voire ne plus utiliser euh, énergie, euh, les énergies magiques alors vous allez me dire pour des créatures qui sont liées à la magie comment font-ils Eh bien ça va passer par différentes autres sources alternatives certains par exemple les mages du Kirintor euh, aux elfes donc ceux de Dalaran eh bien, vont continuer à utiliser les magies, euh, la magie arcanique Mais ils vont commencer à limiter et à baisser le, le, cette addiction qu'ils ont à la magie baisser en fait petit à petit les quantités dont ils ont besoin et sinon eh bien, il va y avoir les forestiers qui vont faire appel à des méditations, c'est aussi pour ça qu'à Pandaria on verra énormément de maîtres moines ou d'apprentis moines euh, en Pandari aux elfes, puisque eh bien, les hauts elfes vont essayer justement par la méditation par des sources alternatives, dans le RPG et autres il y avait, et même des Warcraft 2 parce que vous allez me dire RPG c'est plus canon des Warcraft 2 on nous parlait de druidisme chez les, chez les hauts elfes, et du coup eh bien, euh, sachant que certains hauts elfes habitent aussi dans les interlands, près euh, des Wildhammer, donc les marteaux hardis, eh ils peuvent également apprendre le chamanisme. Donc voilà, plein de sources différentes pour éviter euh, cette, euh, cette, euh, cette euh, soif de magie. Le déclenchement fondateur qui fait la vraie différence entre o Elf et Elf 200. Vous l'a dit juste avant. Donc euh, dès Warcraft 3, il y avait une différence. Enfin, il y avait déjà une séparation o Elf et Elf 200. À Wovania il y avait également une séparation Oelf Elf 200. Mais c'est vraiment avec Burning Crusade où on va entendre parler justement du plus grand schisme de l'histoire des hauts elfes, à savoir eh bien, le schisme aux elfes, elfes de sang, puisque Keltas et une majorité des elfes de sang, euh, alors ça a changé entre Warcraft, euh, si vous avez vu ma vidéo sur Burning Crusade vous le savez, à Warcraft 3 Keltas était parti quasiment avec tous les elfes de sang, euh, finalement Burning Crusade ils disent qu'en fait il est parti juste avec euh, l'armée et les civils sont restés à Silvermoon et à Keltalas, là dessus ça c'est un redcon de Burning Crusade, quoi qu'il en soit les civils elfes de sang qui restent à Keltalas eh bien euh, il n'y a pas que des elfes de sang qui consomment justement des énergies il y a aussi d'autres aux elfes qui sont dans le coin et euh, qui ont refusé justement de siphonner euh, les, les êtres vivants et les démons donc Là, il va y avoir un véritable problème pour les nouveaux, pour les nouveaux dirigeants elfes de sang qui euh, bah, le régent Lortemar hein, et son triumvirat avec Alduron et, et Romat. Eh bien, ces trois-là voient d'un mauvais œil le fait que la, la civilisation, enfin, la civilisation euh, elfique soit divisée. Du coup, ils vont avoir, euh, ils vont prendre une décision qui sera terrible de conséquences pour eux-mêmes, euh, puisque Lortemar n'arrivera jamais à se regarder euh, en face à face. C'est tout simplement d'exiler. Ceux qui ne veulent plus siphonner de l'énergie magique et qui ne récupèrent pas justement l'énergie démoniaque. Et à partir de là, eh c'est quelque chose de terrible puisque euh, beaucoup d'Elfes, euh, les, les, on va dire les derniers Elfes de sang qui n'avaient pas encore siphonné d'énergie arcanique, enfin d'énergie euh, vivante, des êtres vivants ou d'énergie démoniaque, vont être dégagés. C'est notamment le cas des Hauts Elfes de Kaelithien, du Refuge de Kaelithien. Et il va y avoir une énorme, euh, une, un énorme grief entre euh, maintenant les Hauts Elfes et les Elfes de sang. Certains hauts-elfes euh, vont du coup, comme je l'ai dit, au refuge de Kelitien vont se rassembler en communauté, comme le Concorde argenté dirigé par Verisa Windrunner, hein, la sœur de Sylvanas à l'arrière, je le répète. Et les différents avant-postes éloignés de Keltalas, on parle euh, des différents refuges, le refuge de Keldanil, le refuge de Kelitien, le refuge des pérégrins, Terra Mort évidemment, puisque Jaina avait emmené des hauts elfes avant même euh, que Kaltalas soit ravagé, et certains hauts elfes fuiront d'ailleurs, euh, fuiront de Lordaeron pour rejoindre leur communauté. À Terra-Mort, on a également en Drainer, puisque pendant Warcraft 2, si vous avez vu ma vidéo sur Warcraft 2, vous le savez, Aleria et une partie euh, de Enfin, beaucoup de forestiers, de pérégrins et autres vont rejoindre Aleria en Outre-Terre en Drainer. On les retrouvera à Burning Crusade avec le bastion Alerien et à d'autres endroits. On a également la marine aux elfes qui est présente un petit peu partout euh, et on en reparlera en fin de vidéo. Donc il y a plein de communautés aux elfes qui sont disséminées un peu partout. Le truc. Donc comme on l'a dit avec, euh, avec, euh, avec l'Orthémar, il s'en voudra énormément là dessus euh, pour, pour, pour ce choix. C'est dans euh, les nouvelles que vous pouvez trouver gratuitement, je mettrai tout ça en description. La description sera très riche en sources et autres donc je vous inviterai à la regarder en fin de vidéo. Euh, nous avons euh, tout simplement dans la, dans la, nouvelle, euh, dans la nouvelle de l'Ombre du Soleil, où on voit justement les actes de l'Ortémar par rapport euh, aux, aux elfes et la manière dont ils, euh, ils interagissent les uns aux autres. On a maintenant un petit point qui va être très important pour les couleurs des yeux des elfes de sang et des hauts elfes. J'en profite pour le rappeler également, mais les elfes de sang, c'est pas, faut pas imaginer qu'il n'y a que Keltas et les grands magistères qui vont pff, siphonner le démon comme ça. C'est-à-dire que euh, n'importe quel citoyen d'elfes de, de sang... Eh bien, il utilise la magie, euh, la magie euh, gangrenée. Le truc, c'est que la magie gangrenée, ça se passe pas. Euh, en fait, par exemple, on le voit également dans les nouvelles liées à Lyadrine, Lyadrine qui n'est pas du tout une magicienne. Et eh ben, elle a quand même besoin de cette soif de magie. Et du coup, Lorthemar, par exemple, va lui fournir des cristaux gangrenés. Et les cristaux que vous voyez, si vous faites un nouvel elf de sang, eh bien, vous le voyez. Tous les cristaux verts là que vous voyez, c'est pas juste des petites gemmes rigolotes en jade ou quoi que ce soit. Ce sont en fait des, des énergies démoniaques qui sont enfermées dans les cristaux pour que tous les elfes de sang, tous les citoyens, je dis bien tous les citoyens elfes de sang eh bien récupère cette énergie ils en ont besoin pour pouvoir vivre comme ils le faisaient avant dans l'opulence magique alors que les hauts elfes sont plus dans le maintien plus dans le... en fait les ce qui est marrant c'est que les elfes de sang ont changé de nom en hommage aux anciens et vivent comme les anciens elfes alors que les hauts elfes les nouveaux elfes refusent cette opulence de magie parce que ils veulent pas siphonner des, des... des... alors ils s'appellent aux elfes comme avant sauf que eux ont appris à vivre avec les conséquences en fait de la troisième guerre. Et du coup, eh bien, refusent de s'adapter en euh, siphonnant des énergies. des êtres vivants et autres. Et pourtant, et donc c'est assez intéressant de voir ce, ce parallèle et cette différence entre les deux. Du coup, pour revenir à la couleur des yeux et eh bien euh, lors des événements de Burning Crusade, à la fin de Burning Crusade en fait il y a un être qui est tout simplement la, la, la représentante, en fait l'avatar du puits de Soleil donc ça c'est un peu compliqué, c'était un manga qui faisait le, le lien entre Warcraft 3 et Burning Crusade en gros quand Keltas a détruit euh, le puits de Soleil vous savez pour casser le, le lien nécromantique qui reliait les hauts elfes euh, au puits de soleil et eh bien en fait toutes ces énergies, euh, une partie des les résidus d'énergie arcanique du puits de soleil se sont euh, accumulés, se sont agglomérés grâce à l'intervention notamment des, des dragons pour la mettre en une seule personne, qui sera une humaine, à savoir Anvina Tig, Anvina Tig qui est en gros l'avatar du puits de soleil Et du coup, son énergie, elle va vivre plusieurs aventures, etc. Elle va rencontrer notamment Kalegos elle sera le premier amour de kalegos et euh, eh bien, Anvina se sacrifiera à la fin de Burning Crusade pour eh bien, purifier en partie, enfin pour essayer de limiter euh, l'influence démoniaque, de Keltas et de Kil'jaeden sur le puits de soleil, et en gros son sacrifice va transformer le puits de soleil, alors comme c'est de l'énergie magique, enfin de l'énergie arcanique, eh bien les démons vont s'en servir pour justement réouvrir le puits de soleil et potentiellement lancer une nouvelle invasion démoniaque. Elle se sacrifie malgré tout pour casser justement cette, cette intervention, le problème c'est que du coup le puits de soleil est de nouveau corrompu et de nouveau inutilisable par les elfes de sang. Velen... Va apporter la solution, puisqu'il apportera l'essence d'un arou euh, qui avait été également siphonné, ce qui avait permis les paladins, les chevaliers de sang, Liadrine, tout ça, tout ça. Un arou qui s'appelle Mourou, qui était siphonné par les, euh, par, par les paladins elfes de sang, et eh bien il va se purifier, va se sacrifier carrément pour pouvoir sauver la civilisation qui pourtant le torturait, à savoir les elfes de sang. Ce qui fait, en fait, et c'est bien précisé par Velen, enfin. En gros le puits était, cour... même avec le sacrifice d'Anvena et du coup ce qui représente de l'énergie arcanique, le puits était devenu inutilisable. C'est le sacrifice de mourou donc un être de lumière qui va permettre de purifier, de sanctifier le puits de soleil et en faire en fait un puits de lumière. Et du coup eh bien, le puits de soleil devient euh, une source d'énergie de lumière. Je sais c'est difficile à suivre, au départ arcanique en nécromantique, retourne en arcanique qui te sera gangréné en démoniaque, et là maintenant c'est un puits de lumière. Alors il reste des résidus de magie arcanique, mais on est à 90-95% d'énergie lumineuse en fait. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs que les elfes de sang, à partir de là, certains elfes de sang vont pouvoir eh bien, avoir les yeux jaunes, puisqu'ils vont totalement eh bien, utiliser les énergies du puits de soleil. Mais encore une fois, le puits de soleil de lumière... N'est pas d'énergie arcanique. Donc les yeux bleus, c'est pas possible en fait. Et encore une fois, autre point, ça reste minoritaire. Les elfes, les elfes de sang aux yeux jaunes restent minoritaires. Vous allez me dire, bah non, maintenant que c'est bloqué, bah ils peuvent utiliser les énergies du puits de soleil en permanence, etc. Il y a deux facteurs qui font que tous les elfes de sang ne peuvent pas avoir les yeux jaunes. Tout d'abord, et on le voit d'ailleurs avec leur haute pourquoi il n'y a que le en héros euh, elfe de sang qui a les yeux jaunes. Parce que c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. C'est pas un truc d'un coup. Et surtout, les coutumes et la culture elf de sang, même si là je voulais résumer rapidement, eh bien elle s'est. on va dire entérinée petit à petit, ce qui fait que les coutumes elf de sang, les elf de sang ont besoin d'énormément de magie. Et même le puits de lumière ne suffit pas forcément toujours à s'ustenter. Donc on a d'une part eh bien, des elfes de sang qui ont tellement siphonné d'énergie démoniaque qui seront marqués à vie. Malgré, malgré la récupération d'énergie lumineuse du pic soleil, ça ne suffira pas à enlever justement cette corruption et ses yeux. Et on a d'une autre partie beaucoup d'elfes de sang qui continuent à siphonner en, par, en plus de l'énergie lumineuse des énergies gangrénées. Les cristaux gangrénés et autres continuent euh, d'être euh, utilisés par les elfes de sang en fait. Les elfes de sang, il faut bien que vous compreniez que les elfes de sang, il y a une addiction à la magie. Et il faut comprendre que tout ce qui est cristaux euh, de magie démoniaque et ce siphon de vie, hein, même de, de, de wyrm, etc., de mana et autres, les elfes de sang continuent de l'utiliser. Il faut bien comprendre qu'en fait, c'est une sorte de clope pour les elfes de sang. C'est pas, pas parce que maintenant, ils sont euh, une source totalement viable euh, qui vous permet de vivre pleinement, sainement et pas de problème. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains. Combien d'êtres humains fument alors qu'on sait que c'est nocif. Et les elfes de sang c'est leur petite cocaïne, c'est leur petite clope qui leur permet de se dire « Bon bah là j'ai un petit coup de mou, un petit cristal gangrené et, et on est reparti !» Du coup beaucoup d'elfes de sang vont conserver les yeux verts malgré tout. Et même dans ceux qui ne le font plus, ils conserveront malgré tout les yeux verts jusqu'au bout. Et c'est les mêmes... La corruption démoniaque est tellement présente en fait que ça ne suffit pas à purifier tout le monde. C'est le même principe un petit peu dans l'idée avec les orques. Les orques euh, ont changé de couleur de peau, bien que ça, ça m'énerve. Euh, ça ne suffit pas. Alors par exemple, bah ça c'est les explications Burning Crusade, donc forcément c'est un peu de la merde. Mais les explications Burning Crusade, c'est bah, les orques en fait ont bu le sang de Manoroth, ils ont eu la peau verte. Et même ceux qui n'ont pas bu le sang mais qui étaient à côté des autres, ils ont eu la peau verte. Quand euh, ils ont tué Manoroth et qu'ils se sont libérés de l'influence des maniaques ils n'ont pas récupéré la peau marron. C'est un peu le même délire avec les elfes de sang en fait. Et... Mais surtout, c'est beaucoup plus logique puisque les elfes de sang, contrairement aux orques, les elfes de sang continuent de siphonner en fait, de l'énergie démoniaque, tout simplement. Euh, et on le voit d'ailleurs si vous allez vous balader à Silvermoon, donc l'une d'argent, la capitale des elfes de sang, vous voyez des narguilés partout. Ces narguilés-là, c'est c'est de la fumette de cristaux gangrenés, hein c'est pas euh, tranquille. Donc, ils continuent bien sûr dans, le, dans le d'en faire. Vraiment, c'est de la coke et euh, des clubs pour eux. Maintenant, autre point, maintenant qu'on a fait ce rappel historique, je vais faire un deuxième rappel, mais là qui n'est pas vraiment de l'ordre d'histoire, mais beaucoup plus... Un rappel en fait de la douille tout simplement que les elfes de sang, que les joueurs elfes, enfin euh, que les hauts elfes pardon, euh, ont depuis 15 ans en fait puisque euh, dès la sortie de World of Warcraft Vanilla, euh, j'étais un fan des hauts elfes depuis Warcraft 2, j'ai commencé avec Warcraft 2 et même à Warcraft 3 où pourtant le roi Anastérien, le roi des hauts elfes avait dit euh, bah non non on quitte l'alliance, euh, l'alliance a... enfin voilà il avait été assez égoïste là dessus et bien malgré tout énormément de elfes étaient restés attachés aux humains et à l'Alliance de Lordaeron. C'est pour ça d'ailleurs que dans Warcraft 3 il y a énormément de bénévoles qui vont rejoindre Arthas, puis ensuite d'autres, ou les mêmes et d'autres qui vont rejoindre Jaina et partir, fuir vers l'ouest euh, et fonder Terra-Mort. Donc vous avez une énorme communauté aux elfes à Terra-Mort. C'est pas pour rien, c'est que même quand le. Imaginez que même quand le dirigeant aux elfes dit non, non, non, non, on quitte l'Alliance, eh bien son peuple continue de servir l'Alliance. C'était exactement le même cas avec Alleria pendant la Deuxième Guerre, même si c'est encore plus logique pendant la Deuxième Guerre. Donc. Autre point, dès Vanilla en fait, euh, les aux Elfes en fait, les Elves de la Nuit et le Fléau auraient dû euh, occuper, j'ai une vidéo sur Vanilla, mais auraient dû être une faction à part, on aurait dû avoir 4 factions, et en fait les aux Elfes auraient dû être les Elfes de l'Alliance. Le truc c'est que Warcraft 3 était un énorme succès, et les aux Elfes étaient une partie de l'Alliance, alors que les Elfes de la Nuit étaient une véritable rage jouable, et on avait des joueurs fans des Elfes de la Nuit. Donc en fait, et Samwise dit en a parlé en interview, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Vanir. Lui-même s'attendait pas à ce que le remplacement des hauts elfes par les elfes de la nuit à Wovania ne provoque pas de séisme au niveau de la communauté. Et les gens, alors bien sûr, moi, moi le premier, hein, quand j'ai commencé à jouer à Wovania, j je ne m'occupais pas de ça. Je regardais d'abord, waouh, wow, c'est incroyable, c'est les endroits que je connaissais, etc. Je visite, oh, c'est beau. Et ensuite on a commencé à se poser des questions, mais attendez, mais pourquoi il n'y a pas les hauts elfes Donc la première douille est arrivée avec Wovania en fait, où au lieu des hauts elfes on a eu les elfes de la nuit dans l'alliance. Ensuite on a, eu le droit, on a eu le droit à Burning Crusade avec l'arrivée des elfes de sang dans la horde. Malgré, euh, malgré euh, beaucoup d'incohérences scénaristiques, je vous laisse aller voir la, la vidéo sur Burning Crusade. Et euh, on a eu euh, d'autres euh, points avec tout simplement, eh bien, comme, euh, comme je le disais, le retour en force euh, des, des hauts elfes. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque extension dans World of Warcraft, les hauts elfes sont présents. Euh, Blizzard, s'ils en ont marre des hauts elfes, il suffit de les mettre de côté, Pff, basta il n'y a plus d'elfes de en fait. On les met de côté, on dit oui, oui, il n'y a vraiment que deux survivants ou trois survivants et c'est bon. Puisque euh, 9 dixièmes de la population aux elfes a été tué pendant la troisième guerre. Dans le dernier, euh, dans le 1 dixième restant, 9 dixièmes sont des elfes 200. De et il n'y a plus que 1 dixième du 1 dixième qui sont des hauts elfes. Donc sur le papier, on nous dit, il bah, n'y en a pas tant que ça. Mais au final, ça représente énormément de communautés et des milliers et des milliers d'individus en fait. Et euh, d'ailleurs, on a une source... alors. Blizzard et les chiffres, hein, c'est jamais vraiment incroyable. Mais on a même des sources concernant euh, le, le nombre de hauts elfes. Alors, déjà dans le RPG, mais ça a été décanonisé. Et il est clair que dans le RPG, on a beaucoup trop des hauts elfes. Mais euh, dans euh, l'outre-terre, eh si vous faites les missions de Rade Néant. Il y a un moment donné un parchemin que vous retrouvez, c'est l'archimage Vargot, donc un des envoyés du Kirin qui va vous dire qu'il y a des milliers et des milliers d'elfes de sang qui, euh, qui attaquent. Et sachant qu'avec le Redcon de Burning Crusade, on nous dit que euh, Keltas n'a en fait envoyé que 15% de ses forces en Outre-Terre. Donc s'il y a des milliers et des milliers d'elfes de, de, de, de sang et que ça ne représente que 15%, vous vous rendez compte qu'en fait le 1 dixième Doelf. Ah, ça représente quand même des milliers, des milliers, des milliers d'individus. Donc, il y a moyen d'avoir des enfants, une génération suivante, etc., etc. Et on y reviendra après. Donc, chaque extension a continué à développer les hauts elfes. Et ça, c'est assez incroyable. On a, donc, à, même à Burning Crusade, où pourtant c'est LE, c'est l'extension Elf 200, eh bien, on a le Bastion Alérien, on redécouvre une nouvelle communauté de elfes avec le Bastion Alérien et ceux qui avaient suivi Aleria pendant la deuxième guerre. On redécouvre des hauts elfes du Kirin Tor avec justement Vargot, notamment, euh, dans Arad du Néant on a un retour en force des hauts elfes qui sont carrément opposés aux elfes de sang à Wrath of the King avec le Concordat Argenté dirigé par Madame Veriza Windrunner et on montrait justement l'opposition aux elfes elfes de sang à ce moment là à cette époque, il y avait même deux réputations à monter, celle des Saccage Soleil pour les elfes de sang et celle du Concordat Argenté pour les hauts elfes et euh, ça a continué avec euh, la Pandarie où justement le Concorde Argenté encore eu un rôle énorme à jouer, Cataclysme où euh, le retour de Zulaman fait que c'est Veriza Windrunner le Concorde Argenté qui revient, on revoit les... ce qui s'est passé chez les refuges, alors on a perdu le refuge de Litien à Cataclysme mais tout le monde n'est pas mort au refuge de Litien. et on a également eh bien, le refuge de Keldanil qui s'en sort très très bien si vous faites les quêtes là-bas côté Alliance, vous le verrez bien, euh, ensuite on a, bon, World of Draenor est celle qui est la moins présente, et pourtant, il y a une quête, je crois, côté Horde, qui nous montre, justement, 5 aventuriers de l'Alliance qui attaquent. Euh, je crois que c'est euh, des aventuriers non-éthiques de l'Alliance, un truc comme ça. Et dans les 5 représentants, il y a un ou elf Ce qui est quand même incroyable, encore une fois. C'est que Blizzard euh, le, le, le met. Et à Légion et BFA, c'est de nouveau renouvelé, on va dire, puisque à Légion, on va affronter Elisande, qui est un, je dirais, un... un un, un artefact vivant, un passé vivant justement de, de la race Elfes de la Nuit. Et euh, Assuramar, donc les Sacres Nuits qu'on va affronter, et notamment Elisande, va faire un laïus sur les différentes factions elfiques qui viennent assiéger sur Amar. Elle a un laïus sur les Elfes de la Nuit et Tyrande. Elle a un laïus sur Liadrine et les Elfes de Sang. Et enfin, elle a un laïus, pour Ver et c'est même en deuxième position qu'elle a ce laïus là, c'est sur Vereza, Windrunner et les Hauts Elfes. Euh, les cales d'oreilles, qu'elle qu qu juge comme étant, euh, bah, elle, ils se disent euh, O oh, Elf, alors qu'en fait ils s'hybrident avec des races mortelles, etc, etc. Euh, vous n'avez d'O oh Elf que de nom euh, et pas de comportement. Donc elle, elle, elle montre bien justement que O oh, oh, Elf a une distinction avec Elf de sang et Elf de la nuit, et qu'elle les, les reconnaît comme une communauté. Euh, indépendante même si elle considère qu'ils sont décadents etc pour elle tout le monde est décadent elle le dit des elfes de la nuit et des elfes de sang mais elle les, elle les juge à part ce qui est quand même une énorme reconnaissance des hauts elfes une nouvelle fois et à BFA on est reparti avec les fronts de guerre et bien vous allez faire les fronts de guerre de Stromgard euh, menés par euh, menés par Thuralion. vous avez des mages aux elfes partout vous avez des archers aux elfes partout entre les hauts elfes de la 7e légion du concordat argenté euh, vous en avez partout vous en avez même à Stormwind, à Stormwind, dans le quartier des mages. Le, le, le maître des mages, le maître des portails sont aux elfes. Au front de guerre à Boralus, on retrouve des corsaires aux elfes. On retrouve également le mage des portails du, de la 7ème légion qui est une autre elfe. C'est juste assez incroyable et même les elfes du vide, cette nouvelle race alliée qui ressemble un petit peu aux elfes mais de très loin et qui au final sont des elfes de sang, passage vide, on en reparlera après, et eh bien même eux ils sont escortés et intégrés à l'alliance grâce aux elfes, on les voit en patrouille ensemble. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable à ce niveau là puisque chaque extension amène son lot elfes et de, de nouvelles choses. Alors du coup, est-ce que euh, malgré qu'on prenne la douille pendant 15 ans, donc avec l'arrivée notamment des elfes du vide, qui étaient des sortes de substitutions d'oelf, eh bien, est-ce que c'est une race alliée viable Est-ce que c'est une race alliée viable Eh bien, la réponse, souvent les arguments, je vais évoquer des contre-arguments à l'arrivée des hauts elfes, c'est le nombre. Comme dit avant, les hauts elfes sont éparpillés et représentent différentes communautés. Dalaran... Le Concorde Argenté, alors quand je dis Dalaran d'ailleurs, il y a le Concorde Argenté, mais le Concorde Argenté n'est pas totalement à Dalaran. Mais à Dalaran, bi bien différencier le Concorde Argenté qui est l'organisme politique euh, mené par Vereza, Windrunner et qui rassemble une grande communauté euh, d'elfes, d'eau-elfes, qui sont officiellement dans l'Alliance. Mais on a également des hauts-elfes des hauts dans le Kirin Tor, l'institution de Dalaran, neutre. Donc on a des hauts-elfes au sein du Kirin Tor, on a des hauts-elfes pour le Concorde Argenté. On a euh, des hauts elfes en Draenor en Outre-Terre du Bastion Alérien. On a euh, des hauts elfes dans les différents refuges, qu'elle Danil, qu'elle tient, refuge des pérégrins, etc. Et on a également la marine qui est présente euh, un petit peu partout euh, dans le monde, notamment les corsaires qu'on peut voir à Boralus. Mais on pourrait imaginer d'autres communautés aux elfes qui pourraient être retrouvées plus tard, notamment eh bien, par exemple si jamais une extension sur les îles aux dragons arrive, les îles aux dragons seraient situées pas loin de Kaltalas. Donc il est fort probable qu'on ait un archipel près de Kaltalas ou le fameux, le fameux territoire jamais utilisé depuis Vanilla, Aeron, donc le nord de Lordaeron frontalier avec Kaltalas où il pourrait y avoir aussi un refuge potentiellement aux elfes. Du coup ça fait beaucoup de persos, je vous mettrai dans les liens dans, les, dans la description un hein, où justement il y a quelqu'un qui s'est emmerdé à à énumérer le nombre de PNGO Elf et vous verrez il y en a énormément et la question se pose du coup bah si on dit que les hauts sont-ils si nombreux regardons les autres races alliées est-ce que les sacre nuits sont-ils si nombreux les sacre nuits c'est juste la ville de Suramar ça fait, alors certes c'est une belle ville mais on sait que même la, le nombre de, de citadins a dû être limité et que du coup ils ont dégagé certains et qui sont devenus des souffre nuits donc la population de Suramar c'est pas non plus des milliards d'individus hein donc ça reste limité c'est qu'une seule ville les Aurochs, c'est une communauté de tauren euh, qui ont été coupées du monde et qui sont restées sur les îles brisées, euh, une communauté montagneuse, enfin de, qui vit dans les montagnes. Ok, Aurochs donc euh, c'est quelques tribus. On a les mécagnomes qui vivent seulement à Mécangon, c'est une partie des gnomes et en plus ils sont mécanisés donc pour euh, se reproduire c'est compliqué. Les Sancte Forges, c'est un vaisseau voire aller gros maximum deux, deux vaisseaux. Alors il pourrait y avoir de nouveaux vaisseaux qui amènent des Sancte Forges mais pour le moment c'est pas le cas donc ça fait un vaisseau Sancte Forge. Et les Void Elfes Les Elfes du Vide Un corps d'élite Ils sont moins d'une centaine Et c'est même des anciens Elfes de sang Ils ont même pas puisé dans la population Elfes À quel moment le nombre est un argument valide pour dire que les hauts Elfes ne sont pas viables D'un point de vue nombre, d'un point de vue ethnie, ethnique Sachant que même encore là, on a les pandarènes, Les pandarènes ceux que vous jouez, c'est pas les Pandarennes de Pandarie. vous jouez ceux de l'île Vagabonde C'est-à-dire des mi quelques milliers d'individus et en plus ils sont divisés entre alliance et ordres. Donc le nombre n'est absolument pas un argument valable. On a ensuite le factionnisme. Souvi Alors ça c'est plus un truc de gameplay hein. euh, Moi j'ai horreur du factionnisme hein. Horde versus Alliance comme des abrutis là, Comme des, des débats d'enfants de 5 ans Mais euh, malgré tout c'est vrai que d'un point de vue purement gameplay On a la Horde versus l'Alliance Et ils font un sentiment d'appartenance Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de chances qu'on ait de plus, Dans le futur une race neutre comme les Pandaren Parce que le problème c'est que bah, les Pandaren Comme si on dans le côté de la Horde et de l'Alliance bah, à la fin tu... Pff, tu te dis, bah, est-ce que c'est vraiment des créatures Horde ou Alliance T'en sais rien. Et du coup, ils avancent pas dans le lore parce que ce n'est pas très intéressant. Le factionnisme, il est très présent chez les hauts elfes. Euh, J'ai plusieurs sources pour vous l'évoquer d'ailleurs, mais les hauts elfes ont une haine envers les elfes de sang pour différentes raisons. Déjà, le simple fait, euh, le côté éthique, le schisme éthique entre haute elfes et aux elfes de sang, le fait de siphonner des énergies magiques, les hauts elfes ont totalement refusé et considèrent que les elfes de sang sont juste des vampires de mana. Et je ne fais que citer Vereza Windrunner et avant... Parce que j'ai vu cet argument là, avant qu'elle perde son mari à Terra Mort et que Terra Mort soit détruite. Dès la, la nuit du dragon qui se passe à peu près à fin Burning Crusade, elle évoque le fait que les elfes de sang sont juste des vampires de mana. C'est également le cas pour une nouvelle qui prépare Mist of c'est la quatrième nouvelle de, du voyage en Pandarie, je crois, où justement on a encore une nouvelle qui évoque le fait, donc à Myst of Pandaria que les elfes de sang sont des vampires de mana on a également la nouvelle à l'ombre du soleil où justement les, résist, les survivants et qui ont été exilés par leur thémar, évoquent le fait que les elfes de sang sont des monstres de les avoir dégagés et en plus de siphonner des énergies, enfin siphonner les êtres vivants et siphonner l'énergie démoniaque, ils sont des monstres pour ça, donc c'est Rentar, Oxpire qui en parle à leur thémar. donc il y a un profond ressentiment entre Oelf et l 200 qui sera encore plus renforcé par la destruction de Terra Mort, euh, les assassinats euh, à Dalaran, utilisation euh, de la cloche, etc. Mister Pandaria. Donc les Oel et Elf 200, il y a une sacrée haine entre les deux peuples. Euh, à côté de ça, on a une distinction culturelle et politique certaine. Les hauts elfes sont éparpillés, la plupart, comme je l'ai dit, étaient loin du Puits de soleil euh, Avant d'être exilés, la plupart étaient euh, de toute façon éloignés du Puits de soleil donc ils ont dû faire avec, et ils sont beaucoup plus proches de la nature, étant souvent des éclaireurs, étant souvent des forestiers, donc euh, la plupart des refuges, bah, c'est des elfes euh, vraiment très proches de la nature. Euh, et du coup, qui seraient justement un peu plus à l'origine des pierres gardiennes, par exemple, qui euh, protégeait, euh, protégeait Kaltalas à War 2 et à War 3. Donc on pourrait tout à fait, et c'était d'ailleurs le but, hein, dans Warcraft 2, les hauts elfes étaient très inspirés de la culture celtique, et c'est pour ça qu'il y a ces tatouages bleus, et Aleria représente justement ces hauts elfes avec les, les, les, les tatouages très celtiques, et bien on pourrait imaginer par exemple que les hauts elfes de Kaldanil euh, soient très très proches euh, de la civilisation celtique, et du coup avoir, encore une fois, énormément de tatouages bleus, avoir euh, des druides, avoir potentiellement des chamans vraiment ce côté très proche de la nature euh, on a également euh, du coup bah, cette gestion de la soif de magie et ils ont eu une terrible épreuve ils ont dû faire face à enfin euh, imaginez une addiction et en plus ils sont chassés de leur propre euh, de leur propre patrie notamment par leur thémar donc là l'exil fait très très très très mal et il a fallu survivre donc ce sont vraiment des survivants qui ont dû euh, se passer de la magie qui ont été euh, coupés de leur famille ou étaient coupés tout simplement de leur nation donc on est, on est sur une affinité différente et ça se voit au niveau culturel bah les yeux bien sûr, les tatouages éventuellement, tout ce qui est ornement et autres où on va beaucoup plus avoir des teintes bleutées violettes que du rouge et du vert donc là dessus et encore une fois le fait qu'on ait des classes vraiment différentes et par exemple beaucoup de moines beaucoup de prêtres beaucoup de druides et de potentiellement de chamans. c'est vrai que ça offre des choses intéressantes, sachant qu'on a déjà aussi des leaders forts au niveau politique avec par exemple Veriza Windrunner avec Aleria Windrunner, deux des Windrunners les plus connus Et en termes d'histoire, en termes de possibilités Ça vous offre des choses avec Sylvanas qui est de l'autre côté on a, on, et Même avec Lortemar, un affrontement avec Lortemar et, et le Triumvirat. Enfin, Il y a clairement des choses à raconter avec ces elfes Et c'est pas pour rien qu'ils les ont utilisés sur toutes les extensions Alors que c'est pas une jouable il y a, euh, comme on l'a dit, donc des leaders politiques, euh, Vereza, Aleria, le symbole, ils ont déjà leur héraldique et déjà leur emblème potentiel. Alors, ils pourraient tout simplement utiliser celui des elfes de sang, le Faucon ou l'aigle, et le mettre en version bleue. Mais on a déjà un autre emblème qui, enfin, qui permettrait la différenciation, c'est la licorne La licorne qui était LE symbole de Warcraft 2 pour les hauts elfes, c'était notamment les vaisseaux de guerre, les frégates aux elfes, où on voyait justement cette licorne. Et vous pouvez trouver, si vous, jetez un petit, si vous levez les yeux et vous regardez justement un peu plus en détail les PNJ aux elfes. Vous verrez justement des hauts elfes aux yeux bleus. C'est simple. Si vous avez un doute au niveau de la couleur des yeux, écoutez. Si c'est un doublage d'elfes de la nuit avec un corps d'elfes de, de, de sang, c'est des hauts elfes. Et au passage... Vous retrouvez un peu partout dans le monde ces navires, ces navires sont des navires aux elfes et on aurait déjà une monture de classe, la licorne, l'anecdote c'est comme le concordat argenté hein, qui avait la réputation justement avec, euh, avec euh, à Wars of king où vous aviez euh, une monture justement en licorne Sachant que ce qui est très drôle c'est que les sacs à et au même temps, les elfes de sang enfin la monture L200 c'est un faucon euh, pérégrin et on a euh, donc les sacs à soleil, eux offraient un autre faucon euh, sac à soleil en fait et ce qui est très drôle c'est qu'avec l'arrivée des Elfes du vide qui sont un petit peu un, un, une version alternative des hauts elfes, la monture c'est quoi Un faucon pérégrin du vide ce sont des anciens L200, c'est assez drôle pour l'anecdote mais du coup si vous jetez un oeil un peu partout, en fait les aventuriers dans World of Warcraft, vous verrez plein de bateaux comme ça ce sont des bateaux qui représentent la supériorité marine on va dire des hauts elfes qui ont été présents dans beaucoup de conflits majeurs, même à Warcraft 3. Euh, donc voilà, on va parler un peu plus des elfes du vide, je vous l'avais promis. Ça a été une sorte de substitut pour les joueurs Oelf, mais euh, qui correspond à, à zéro critère d'attente. Moi En fait, techniquement, j'ai rien contre les elfes du vide. Moi je m'en fiche un petit peu. Le problème des elfes du vide, c'est que ça enlève le côté unique d'Aleria. Et en plus Alleria n'est pas un elfe du vide, mais un elf. Alors ne vous en faites pas, Blizzard dira que c'est un elf du vide dans le futur. Mais il y a une grosse différence entre O-elf et Elf du vide. Euh, c'est que bah, déjà les elfes du vide, ce sont des elfes de sang qui se sont. Perdu dans le vide, au lieu de siphonner de l'énergie gangrenée, ils ont commencé à siphonner de l'énergie du vide et ils ont étudié et ils se sont fait piéger. à l'arrière, la différence c'est que c'est une championne du vide en gros. Elle a, c'est une elfe qui a appris à devenir, à, à pouvoir passer dans, dans le vide. Alors que les elfes du vide n'ont pas le choix, ce sont des êtres du vide maintenant. Ils peuvent pas repasser en forme normale. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah si, ils ont un, une sorte de. Quand ils lancent des sorts, ils redeviennent encore plus vides. Mais c'est, ils sont déjà altérés physiquement en fait. A l'arrière elle, elle, elle fait un cho elle choisit de passer d'une forme à l'autre. Les elfes de, du vide ne peuvent pas le faire. Donc il y a déjà une différence physique très profonde entre les deux. Mais bon, euh, à côté de ça, donc comme je l'ai dit, euh, ce qui est très drôle aussi c'est que souvent une des critiques qui est faite à l'apport la des hauts elfes, c'est que les hauts euh, elfes ont le même squelette que les elfes de sang et du coup eh bien, en PvP au niveau gameplay ce serait très compliqué à différencier. Expliquez-moi la différence Expliquez-moi la différence entre le squelette, Elf du vide et elf de sang qui est déjà disponible. Voici une armure de cataclysme, à gauche vous avez un elfe du vide, à droite vous avez un elf de sang. En dehors du sourcil et des mains, il n'y a aucune différence. Et pourtant c'est déjà quelque chose qui est jouable, qui est déjà acceptable en jeu. Maintenant faisons la comparaison avec les femmes, avec un, un set qui est très connu, je crois que c'est le set des druides de, Warcraft, de Wu Vanilla. Les oreilles et les mains, sinon c'est le même squelette. Ça pose des problèmes de gameplay, Alors en tout cas c'est déjà jouable. Et enfin je vais vous parler d'autre chose, parce que souvent la remarque c'est oui, mais je l'ai vu énormément, c'est oui, mais les elfes euh, aux elfes seraient le même squelette que les elfes de sang, euh, du coup c'est compliqué, ça peut être euh, difficile techniquement, euh, et là donc souvent dans l'argumentaire on dit bah regardez les orques magars et les orques normaux, ils ont la peau verte et les autres ont la peau marron, ça fait une différence et les gens euh, arrivent à distinguer les deux. Oui mais, euh, et pareil, les de rock et les taurènes normaux c'est quoi C'est des bois différents et des tatouages. Pourtant les gens arrivent à différencier Oroch et Tauren. Vous allez dire, oui, mais ils sont pas dans la faction ennemie, du coup c'est pas plus compliqué. Bah, je vais vous citer l'argument ultime, c'est les Sacres Nuits. Les Sacres Nuits utilisent le squelette des elfes de la nuit. Et techniquement, les Sacres Nuits sont des elfes de la nuit. Vraiment. Ils utilisent une nouvelle source. En fait, c'est des bien nés elfes de la nuit, les sacres-nuits. Qu'est-ce qui change La forme des oreilles et la posture. Puisque le squelette est le même, c'est la posture qui change. Pourquoi ne pas faire pareil avec les elfes, euh, avec les hauts elfes en fait Et le pire c'est que les hauts elfes et les elfes de sang avant utilisaient le modèle elfe de la nuit. Pourquoi ne pas reprendre le modèle elfe de la nuit au pire Pour encore plus différencier pour les hauts elfes. Mais sinon, vous prenez le, vous prenez le squelette le de sang, vous changez la posture, vous offrez des possibilités de personnalisation, tatouages, yeux différents et différentes variétés de yeux bleus ou vieux, euh, yeux violets, euh, yeux blancs. Potentiellement des ornements différents avec des plumes etc. sur les oreilles et peut-être même des, des, des, des formes d'oreilles différentes. Et voilà vous avez encore une fois une différence d'apparence donc pour ce qui est du modèle je vous en ai déjà parlé voilà coiffure, tatouage, ornement, couleur des yeux, euh, violet bleu ciel, bleu foncé, on a déjà des différences in-game de, pour les PNJ ou elfes et le squelette pourrait totalement avoir une posture différente comme pour les sacres nuits et les elfes de la nuit donc ça c'est totalement viable c'est totalement possible d'un point de vue gameplay, et sans que ça prenne des ressources énormes à Blizzard, c'est ça le principe des races alliées à la base, c'est que ce soit possible à faire sans que ce soit trop compliqué non plus, euh, comme une nouvelle race, comme par exemple les Ogres ou les Nagas à développer. Une autre personnalisation qui pourrait aider également, et c'est ce que j'évoquais avec Elizande, elle parle justement de s'en mêler. elle parle d'hybridation entre Elf, et, euh, entre haut elf par exemple, et Humain. Eh bien ça pourrait être un ajout de personnalisation supplémentaire les semi-elfes, des oreilles plus courtes des, Une apparence peut-être un peu plus proche de euh, de, Des humains classiques Ça pourrait être l'occasion justement d'apporter Ça fera un, un modèle dédié à Arathor aussi Ce serait cool Donc il y a la possibilité de le faire Et Elisande le dit canoniquement à Légion Les hauts elfes ont perdu justement leur, leur pureté de sang aussi Avec beaucoup d'hybridation Et de, mix, de mixité avec d'autres races Donc les hauts elfes C'est à la fois les hauts elfes qui, sont, qui ont gardé le sang pur entre elfes Mais également des semi-elfes et ça, ça fait une communauté différente et ça propose justement un avenir aussi à la communauté aux elfes Et notamment, bah, Vereza et Aleria ont des enfants, euh, des enfants hybrides. Des semi-elfes. Ça pourrait permettre de les utiliser. D'un autre point d'un autre. Un autre argument, c'est le gameplay. Et l'équilibre des factions, on sait que euh, depuis Burning Crusade, et l'arrivée des elfes de sang, euh, textuellement, on a un nombre qui est supérieur pour la Horde et l'Alliance. Et ce nombre n'a fait que s'accentuer au, euh, au fur et à mesure du temps. Euh, J'en ai parlé notamment avec Trauma euh, suite à l'annonce des yeux bleus chez les chez les o Elfes. Trauma qui est un streamer, euh, où, et qui a tort un grand féru de PVP. Et euh, il considère que c'est une énorme crise que, que vit l'Alliance en ce moment, puisque le nombre est pas loin de 60-40 en PVE très haut niveau, et en PVP bah, c'est quasiment du 60-40 aussi en termes de population. Donc c'est un énorme problème d'équilibrage aussi pour le jeu, c'est une crise. Et quand vous avez d'un côté les vulpéens qui sortent pour l'ordre et les mechagnoms du côté de l'alliance, hein, le déséquilibre continue de se creuser, évidemment, c'était logique Blizzard. Euh, mais par exemple, du coup, il y a deux possibilités qui s'offrent. Permettre les hauts elfes, ça permet aussi un équilibre. Ça, alors je dis pas que demain tu sors les hauts elfes, c'est 50-50. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des joueurs moi y compris, qui ont des elfes de sang et qui vont passer côté alliance pour pouvoir jouer les hauts elfes. Donc d'une part, ça va permettre peut-être un petit équilibre. En tout cas, ça ne fera que améliorer l'équilibre entre elfes. Ça ne peut pas l'empirer. Au contraire, ça risque de l'améliorer. Donc déjà, ça c'est un, un effet positif. Mais l'autre effet, parce que je sais qu'une des autres critiques des hauts elfes, c'est « Oui, mais il euh, y a trop de, de races elfiques, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. » En fait, plus il y a de races elfiques, en fait, quelqu'un qui joue gnome, quelqu'un qui joue orc, s'il y a une nouvelle race elfique, il s'en bat les steaks, il va continuer à jouer orc. Du coup, plus de races elfiques, c'est plus de choix pour les joueurs d'elfes. Donc, plus il y, y aura de possibilités de jouer des elfes, moins, en fait, plus la population d'elfes, de joueurs elfes, quelle que soit la race, bah, va devoir se, se diviser en, différentes, euh, en différents groupes. Et du coup, offrir les Aux elfes, ça fait que des elfes de sang vont changer de camp, en fait. Donc, par exemple, les mêmes qui disent « Oui, il y a trop d'elfes, j'en ai marre des elfes », en fait, ils, ils ne se rendent pas compte que, par exemple, si souvent c'est des joueurs hordes, des orcs qui font « Bah ouais, 33% de la horde, ce sont à, à niveau 120, ce sont des elfes de sang. » C'est vrai, c'est un fait. Un tiers des joueurs hordes sont elfes de sang. Et du coup, beaucoup disent « Oui, ça, c'est pas ma horde. » Et moi, j'en rigole hein, quand je vois des, des, des streamers ou autres qui sont là, ou des joueurs qui sont là. « Oui, vive la horde, je chiotte l'Alliance !» Et tu regardes que c'est juste des elfes de sang. Moi, je rigole, perso. mais en fait, même pour les joueurs troll, orcs, etc. Si tu crées les hauts elfes, ça permet d'avoir des joueurs elfes de sang qui vont switch. Ça permet d'avoir une division entre les, les, les, les joueurs elfes. Donc ça fait qu'il y aura moins d'elfes de sang dans la horde. Potentiellement. Du coup, plus d'orcs, plus de trolls, etc. Donc c'est même un équilibre pour les joueurs Horde en fait. Donc c'est un truc que les joueurs alliance veulent. C'est un truc que les joueurs hordes, la plupart des joueurs hordes voudraient en fait. Du coup, quels sont vraiment ceux qui sont contre les hauts elfes Au final, c'est les joueurs d'elfes de sang qui voient une attaque à leur propre gameplay, alors que en soi c'est juste un respect du leur et ça, n ça ne les attaque en rien. Ils pourront continuer à jouer F200 s'ils aiment la culture F200. Et encore une fois, le dernier argument c'est trop de races. Dernier argument souvent c'est oui, il y a trop de races alliées, j'en ai marre, euh, j'aimerais que ce soit limité, etc. Laissons la créativité la possibilité aux joueurs de jouer ce qu'ils veulent. On est sur MMORPG. Dans MMORPG, il y a RPG. Il y a l'amour du perso qu'on qu a envie de jouer, qu'on qu a envie de jouer quelque chose. Et quand cette race est légitime depuis Warcraft 2, qu'elle est présente dans l'alliance depuis Warcraft 2, sans interruption, Warcraft 2, Warcraft 3, Wovania, jusqu'à Battle for Azeroth, pourquoi Il n'y a aucune race, et je dis bien aucune, aucune race, même pas les nagas, même pas les ogres, même pas les trolls à Et maniés. pourtant je les adore ces races, alliées, ces races que j'aimerais voir. Il n'y en a aucune a eu autant d'importance et de présence dans toute l'histoire de Warcraft et dans tout le jeu parce que ce n'est pas qu'une histoire de l'art. dans tout le gameplay, dans toutes les intrigues de World of Warcraft, il n'y a aucune autre race non jouable qui a eu autant d'importance que les hauts elfes. Donc c'est totalement légitime de les faire venir. Le problème c'est que l'intégration du dernier signe distinctif entre Elf et Elf de d'un point de vue gameplay, si jamais il est mis aux elfes de Sang, ça serait le dernier clou du cercueil pour les hauts elfes et c'est pour ça que je fais cette vidéo et parce que j'en ai marre 15 ans d'attente 15 ans qu'on attend les hauts elfes et plus on plus on avance, plus on a l'impression que, alors qu'il y a des nouvelles races alliées qu'on se dit enfin justement il y a, il y a cet outil pour permettre l'arrivée des hauts elfes et bien malgré tout on a l'impression de s'éloigner de plus en plus en tout cas c'est l'impression que j'ai donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour apprendre ce que sont les hauts elfes et euh, différencier elfes 200 aux elfes, que ce soit au niveau culturel, physique Personnalisation et autres Moi euh, j'avoue que j'y crois de moins en moins euh, C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo Peut-être pour changer certaines mentalités S'il y en a quelques-uns qui changent bah Déjà ça voudrait dire que j'aurais fait mon travail Lisez bien la description Il y a, En faisant mon, mon, cette vidéo J'ai eu énormément de, j'ai fait énormément de recherches Et j'ai découvert les fans des Eos elfes Qui sont juste euh, d'une abnégation Et d'un courage incroyable Parce que 15 ans d'attente Imaginez que c'est plus long que les deux guerres mondiales c'est énorme en termes d'attente, 15 ans pour un jeu vidéo qui est une des races les plus demandées depuis l'histoire de Warcraft, enfin depuis WoVania en fait, donc c'est quand même assez impressionnant et pourtant il y a, des, euh, il y a des, des, des, une communauté qui veut les aux elfes dans l'alliance qui sont juste incroyables, euh, qui n'hésitent qui pas à proposer des possibilités, qui, qui justement évoquent le fait que voilà en personnalisation on pourrait rajouter ça, ça et ça et ça pour différencier vraiment elf 200 sang aux elfes. Donc j'espère, j'espère qu'un jour eh bien, les hauts elfes seront jouables. C'est un désir et c'est quelque chose que j'attends depuis plus de 15 ans. Donc euh, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas justement quand il y aura ce genre de débat ou que vous serez confronté à ce genre de phrase eh bien, à utiliser cette vidéo pour leur montrer qu'ils qu ont tort même si normalement une vidéo aussi longue euh, les calmera évidemment. Euh, mais n'hésitez pas voilà, à utiliser ces arguments pour euh, eh bien, dans, le, dans, le dans le plus grand des calmes et dans l'argumentation la, la plus intelligente montrer justement que... Ces idées reçues doivent être combattues parce que c'est des conneries, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à consulter la description, je vous mettrai vers des liens également de la communauté américaine qui défend à fond les hauts elfes et qui argumente justement en montrant, en démontant les arguments anti aux elfes Parce qu'il y a vraiment même, même les hauts elfes, c'est tellement un, un, grand, un grand débat qu'il y a même des anti aux elfes maintenant. Donc euh, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui vient du cœur. Et passez une bonne journée ou bonne soirée. Vive les hauts elfes et à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus, dans le nexus.